Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme on peut pas faire de course, et eh bien je vais vous emmener avec moi sur mon terrain d'entraînement et euh, ça c'est un terrain où euh, bah mis à part trois euh, ragondins, deux canards et de temps en temps une petite biche, et eh bah je croise pas grand monde. Donc bon, faut bien aussi balader les toutous, on joint l'utile à l'agréable, c'est parti, bonne balade avec moi Bon, on a beau dire ce qu'on veut, mais les gens sont quand même plutôt obéissants parce que vous voyez, là, c'est la voie express qui va de Quimper à, à Brest et il euh, n'y bah, a quand même pas grand monde qui roule, hein. donc euh, c'est vraiment euh, très particulier. Nom de Dieu Je viens de m'éclater la gueule dans une bonne flaque. Oh punaise Quand je vous dis qu'il ne faut pas courir dans les flaques, quand vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, bah ben voilà. Ah, oh, fait chier. C'est pas beau ça Allez, profitez, profitez oh, j'adore. J'adore Droite. Allez, petite cotasse. Voilà, fini la côte. Maintenant, descente. Il enfin, y a un peu de plaie d'abord. D'ailleurs, si, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la trace dans, dans la description. Ça, si vous êtes de quimper ou, ou des environs et ben vous pourrez aller faire la trace voilà. bon je vais sachant que je vais écourter un peu le terrain faire une sortie d'une heure pas trop abusé non plus de la, de la bienveillance des autorités euh, sanitaires n'est ce pas allez c'est parti une de mes descentes préférées de la ville il les du d'envoyer du tac tac tac tac tac tac tac Wouh tac tac tac Yeah, I am. Woohoo! Woohoo! Woohoo! Oh, oh. ah. Ta-da-da! Et voilà, voilà. Donc voilà là, après un petit tour sur la colline là. Oh là là, là. Ah, je m'en lasse pas. C'est beau hein Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, ma petite balade est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas la chance d'aller pouvoir courir, ça fait tant pis parce que c'est compliqué pour vous. Bon, en fonction de là où vous habitez, c'est pas toujours simple, hein, si vous habitez en appartement en pleine ville, ça va pas être simple de faire le tour de, de chez vous. Euh, je vous ai préparé un programme pour faire du renforcement musculaire qui peut se faire sans matériel et à la maison, 100%. Euh, effectivement, c'est hyper important de profiter quand même de cette période-là pour faire du renforcement musculaire notamment. Euh, après avoir discuté avec mon kiné, qui est formé clinique du coureur, il m'a dit que c'était la première cause de blessure chez, euh, non, chez tous les sportifs, tous temps sport confondus. Donc je me suis dit comment euh, mettre cette période-là à propos Eh bien tout simplement en faisant du renforcement musculaire spécialisé. Ouais. focus sur le travail donc euh, du coup je vous ai préparé un programme ouais avec des vidéos de description de tous les, tous les, euh, de tous les mouvements Je vous ai préparé aussi des programmes en fonction de votre niveau Si vous n'avez si jamais fait de renforcement musculaire, c'est aussi adapté Si vous en faites toutes les semaines, c'est adapté aussi Donc voilà, je vous laisse voir le premier lien dans la description Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller prendre le programme Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo J'espère que ça vous aura au moins évadé Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous un très très bon entraînement Mettez quand même cette période à profit Sachez que dans toute chose négative, il en ressort quelque chose de positif. Donc ne déprimez pas. Faites en sorte d'en sortir quelque chose de positif. Moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François. Bye bye.